Je suis sûr que vous êtes abonné à des tonnes de comptes de bouffe, oh oui sur Instagram, Snapchat, Facebook ou encore YouTube. La bouffe, le porn food, c'est partout. Et ça nous a donné le foodie, ou plutôt en français « cuisinoman », car comme nous le rappelle l'Office québécois de la langue française, il s'agit d'un passionné de cuisine, passionné de gastronomie, amateur de bonne chère. Cuisinoman. Enfin bon. hey! Depuis quand ça existe le foodie-slash-gastromane? Vous me voyez venir là? Non? Vous n'avez pas encore compris que c'est un concept d'histoire ici? Écoutons quelqu'un. Un vrai gourmand aime autant faire diète que d'être obligé de manger précipitamment un bon dîner. Ça, c'est de Grimaud de l'Araignière, le premier cuisinomane, bon, okay, disons un des premiers, Bon, disons plutôt que c'est un de ceux qui va marquer l'histoire de la gastronomie par sa plume et par son palais. Oh oui. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira le premier foodie, Grimaud de la Rémière. Nous sommes au 18e siècle, on voit se mettre en place les codes de la critique moderne, notamment avec les salons. Là. Mais il y a des jurys qui vont se constituer pour noter, classer et récompenser les artistes et les écrivains. Grimaud de la Reynière va être un de ceux-là qui va inventer la critique gastronomique. Plus encore, il va l'élever au rang de «rituel de la table ». Nous sommes à Paris, au 18e siècle, même fin du 18e siècle. Les restaurants vont s'implanter peu à peu au Palais-Royal, devenant le repère de la gastronomie. Accessoirement, c'est aussi le repère de la prostitution. Mais ça, c'est une autre histoire, là. je vais vous en parler, je vous en fais pas. Auparavant, le terme restaurant était utilisé pour nommer un bouillon ou consommer qui restaurait les forçants. Restaurer, restaurant, il y a comme un lien. En 1765, un certain monsieur Boulanger offre ouvre le premier restaurant, le Champ d'Oiseaux sur la rue des Poulies. C'est un marchand de bouillon et il avait mis sur sa porte la devise « Venez tous à moi, vous dont l'estomac crie misère et je vous restaurerai ». Bon, accessoirement, cette formule elle est tirée des Saintes Évangiles hein, selon Saint Matthieu, donc c'est comme Paul lui qui l'aime. Pendant 15 ans, le restaurant de Beauvilliers-le-Magnifique restera le plus illustre et malgré la révolution qui gronde jusqu'au cœur du Palais-Royal et malgré les nombreux imitateurs qui s'installent à proximité. En ruinant les nobles, la révolution oblige beaucoup de grands cuisiniers à se reconvertir dans la restauration publique. Les monarchistes qui pensent que la révolution n'a rien amené, là, pensez juste à la gastronomie française. Pas de révolution française, pas de gastronomie. La vogue des restaurants s'amplifie grâce aux assemblées législatives qui obligent les députés venus de province à se restaurer avant les séances de l'après-midi. Repas à la carte, à toute heure du jour, dans un cadre agréable, voilà la nouveauté de ces restaurants qui attirent Paris. Les restaurants commencent à se multiplier. Les établissements, dont les frères provençaux, qui représentent une cuisine régionale, sont déjà présents à Paris dès 1782. Le Grand Verfour en 1788 et Véry en 1790. Là, on est dans plein pendant la Révolution française. Pour le client, l'introduction de restaurants était avantageux, le menu était fixe, la nourriture était bonne et on pouvait manger à son propre rythme avec la compagnie de son choix. Hein. Imaginez un peu être obligé de manger avec quelqu'un qui n'est pas agréable, non merci. Il est alors possible de dîner dans de bons restaurants pour moins de 30 sous. Il y en a qui pensent qu'avec 75$ on peut faire la semaine, d'autres 200$. Ouais, ils sont, sont un petit peu dans les patates. Les moins chers sont les endroits où l'on sert la soupe, du bœuf bouilli et un petit verre de vin pour environ 10 sous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne faim tout d'un coup. Ces lieux sont alors fréquentés principalement par les étudiants sans le sou, les artistes et les voyageurs. On voit aussi naître une littérature gastronomique avec deux grandes figures, Grimaud de la Reynière et Bria Savarin. Je suis sûr que vous le connaissez, là, celui-là, là. je vais en parler, calmez-vous. En 1803, Grimaud publie l'Almanach des gourmands qui contient ses dernières créations culinaires, ancêtres des livres de cuisine. L'autre, en 1825, Jean-Antelme Bria-Savarin va faire paraître sa physiologie du goût et c'est pour beaucoup le grand ancêtre de la vraie cuisine et on le connaît contrairement à l'autre. Et c'est qui l'autre? Bien, Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Reynière, où sais, y a toujours des noms pas possibles. Là. Mais lui il est né à Paris en 1758 et il va mourir à villiers sur orge le 25 décembre 1837. C'est un original, un avocat, un journaliste, un feuilletoniste et un écrivain français qui va acquérir la célébrité sous Napoléon Ier par sa critique spirituelle et parfois acerbe. Ses mystifications et son amour de la gastronomie. Sous le consulat, il commence la publication de l'Almanach des gourmands qui contient tout ce qu'il convient de savoir sur cette époque en matière de gastronomie et qui va connaître de nombreuses réimpressions. C'est l'ancêtre du guide gastronomique. Eh bien, le sous-titre que donne Grimaud est très évocateur. Guide dans les moyens de faire excellente chair. Grimaud va même en inspirer plusieurs. Charles-Louis Cadet de Gassicourt pour sa carte gastronomique de la France, le guide Richard du voyageur en France et bien sûr les guides Johan qui reprennent ou plutôt qui seront repris par les guides bleus. Vous savez les fameuses trois étoiles Michelin, là ben, C'est de là que ça vient, c'est à cause de lui, c'est Grimaud de la Reynière. Un nouveau genre littéraire est né, la critique gastronomique. En 1808, il publie le manuel des amphitryons pour enseigner l'art de bien recevoir. Parce qu'on s'entend qu'on ne reçoit pas n'importe comment avec du Saint-Hubert et d'autres affaires comme ça. Là. Non, non, non, c'est sérieux la cuisine. Okay? Okay? Il va créer également des jurys dégustateurs. Ces jurys vont être composés de plusieurs membres, dont Cambacérès, le Marquis de Cussy et le médecin et gastronome Castaldi. On se réunit à date fixe chez Grimaud et l'on déguste des mets de choix envoyés par des fournisseurs désireux de se faire connaître. À Paris, c'est au Rocher de Cancale que se réunit, à son instigation, un jury dégustateur pour goûter et juger les produits des restaurateurs, confiseurs et traiteurs. Il semble j'aurais ça, moi, job -là. Les jugements, aussi appelés légitimation, sont ensuite publiés dans l'almana, mais certains jugements vont entraîner des protestations et on va même accuser le jury d'impartialité. Ben oui, hein. il va même être menacé de procès, Grimaud de la l'Araignière, tout ça à cause de la cuisine. Hein. Donc, ce qu'il va faire, ben, il va suspendre la publication de son almana. La critique, qu'elle soit gastronomique ou littéraire, amène son lot de mécontents. Mais ça n'empêchera pas Grimaud de faire bonne chair et d'en profiter toute sa vie. Il me semble ça m'a donné vraiment fin ce bout hein? Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et comme on le dit, bon appétit, baby! Cette blague était catastrophique. Faut que j'arrête tout de suite.